Hey Toi là <rire> Oui, toi Si j'apparais dans tes toi, je voudrais qu'on joue à un jeu ensemble. Alors, arrête une petite minute et filme ta réaction à l'aveugle. Ok Je te fais confiance. On y va <rire> Je te vois. Je sais. C'est pas simple. Mais, tu sais quoi, c'est normal d'aller mal Moi, dans tous les cas, je suis fier de toi. Et, et je peux te promettre que ça ira. Je peux te promettre que les ténèbres finissent toujours par s'en aller. Alors, évidemment, il, il existera toujours des petites ombres à droite à gauche. C'est normal. Mais ça fait partie du jeu. Alors en attendant, bois de l'eau. Mange, prends soin de toi. Essaye, essaye de dormir un peu. Et tu verras. Ça ira mieux. Promis, jurer. Cracher. <rire> Oh à